avait une J'ai choisi comme discipline de judo, car je me, dis, je me suis dit que par rapport au judo euh, cette discipline va beaucoup mieux avec moi par rapport au sens que je dois développer, que ce soit euh, le toucher, lui, euh, aussi le fait de, de tout simplement avoir une vie sociale, tout simplement possible, puisque vraiment vous êtes en situation handicap. C'est quand même euh, euh, sur vous-même. C'est quand vous avez, surtout pour moi, un gros handicap le jour au lendemain, euh, vous perdez la vue, c'est vraiment pas facile tous les jours. Donc il m'a fallu euh, avoir une activité sportive ou même une activité professionnelle euh, euh, me permettant de ne pas sombrer, comme je le dis, euh, dans l'obscurité de ce moment. Donc, voilà. Et euh, c'est par le euh, bien de notre nouveau team, et que justement, je vous remercie d'ailleurs, que nous avons euh, intégré cette team, que nous avons formé aussi, avec nos euh, écrivains tout à l'heure-là, voilà, Dr. Euh, on a tout simplement aussi dit oui à l'idée qu'elle a eue de, de, de nous accompagner euh, au J.O. Par un 2024 qui va se dérouler à Paris parce euh, déjà que euh, parmi euh, certaines personnes on est vraiment euh, déterminé, on a vraiment de la volonté à faire des choses et surtout euh, à ne pas euh, décevoir, on a dire ça comme ça, le chemin tout simplement. Donc, voilà. Et euh, par ailleurs, euh, euh, ce que je sens aussi, c'est que tout un chacun euh, ici présent, on est au moins à euh, une victoire et que surtout euh, vous serez euh, content de nous voir euh, au chez toi de équipe de Coupe et par la suite l'association à euh, partir au moment du meeting a présenté le projet de justement de par 2024 et euh, suite à cela j'ai interrompu le projet j'ai décidé de m'engager parce qu'en fait bien entendu, il y a plus, de, de, de, qui nous aide déjà euh, avec la promotion ici avec Marco euh, des, des, des générations parce que grâce à mon engagement je suis de au donc je vous remercie déjà pour cela et euh, par la suite So, moi, j'ai voulu l'appeler. pour moi c'est juste un défi alors. oser a osé, ce que ça va marcher Bien sûr, on se comprend. et voilà. c'est un peu ça. C'est un peu ça, la à mon club, de la famille avec eux et à euh, tout la mort parce que je beaucoup de soutien, donc voilà, donc euh, on va essayer de faire chose, des choses -y. Кости были те, которые на À la en, en sous-gardeur prisonnelle je vais signé à la STJ malheureusement je devais partir le 26 juin 2019 donc j'ai eu un accident un mois avant mon départ donc aujourd'hui je me suis retrouvé après trois jours en marchandise en euh, intervention ce, pour qu'on puisse remettre tout en ordre donc à l'issue de tout ça euh, aujourd'hui je me suis en chef de l'ordre j'ai fait deux ans au quartier qui a été ma maison l'hôpital du quartier où je remercie énormément l'équipe du Carbet parce qu'ils m'ont relevé, c'est une renaissance. Je remercie son nom aussi, mon espoir, le moitié. Vu que son doigt a cru en moi, j'avais un ami de la montée spéciale aujourd'hui, je vois de tout mon chèvre au même temps. J'ai toujours pensé que derrière ça, il n'y avait pas autre chose que je pouvais faire pour démontrer. Vu que c'était que le fou qui me passionnait, que le bassinet, où je, où je vivais que de ça. Donc, euh, il y a eu un déclic, eu un, déclic. Bien, si un, un, un petit garçon de 6 ans qui a été de la jambe, de le bras. Et il m'a dit qu'il qu voit en moi comme, comme, comme de l'espoir pour la suite. Il ne pourra jamais être à ma place. Donc, c'est tout le temps on dit. Pourtant, euh, chacun de nous cherche à se surpasser. Donc, aujourd'hui, je me lance aujourd'hui au euh, Jeu Baralé. On athlétisme euh, en chaîne roulante, ça s'appelle La Flèche. Et c'est sûr que je représente la Martinique, mais je représente aussi la Guyane parce que c'est chez moi. Et j'ai dû créer aussi une association Handisport pour faire un, un lien entre la Guyane, et la Martinique et la Guadeloupe pour vraiment pour faire comprendre que ce sport-là, le Handisport, c'est l'avenir pour ceux qui ont perdu l'espoir. Et nous, nous là, la team qui est là aujourd'hui, ça va encore plus la chance aux autres que se donner une chance aussi d'avancer. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à Brand rouliot Maintenant, nous aurons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Maxima. Mais maintenant, nous, avons, nous allons accueillir Hervé Amalou. Je Les jeunes pourront se dire, si eux ils l'ont fait, nous on peut le faire aussi, on peut y arriver aussi. Donc c'est cet espoir-là que je vais donner à nos jeunes pour l'avenir de demain. Merci Hervé Amalou. Et maintenant nous aurons le plaisir d'accueillir en tant Lamar. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous, j'ai envie de dire, waouh, je suis impressionnée. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se retrouver au milieu de ces sportifs, de ces affaires, j'ai envie de dire, mais quand on se retrouve avec vous et qu'on vous entend et qu'on vous voit surtout, parce que quand je vous regarde, on n'avez pas du tout une mine, euh, j'ai euh, euh, envie de dire, de papier mâché, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, la mine de tous les jours que nous nous pouvons avoir, donc euh, pour ça je vous félicite. Euh, bravo, et puis euh, voilà. Alors, madame la présidente, j'ai dû dire un petit mot parce que bon, ben jusqu'à 23h hier soir, j'étais encore en activité. Donc, ce matin, très tôt, je me suis levé pour écrire rapidement euh, quelques mots. Donc, euh, madame la présidente, euh, mesdames, messieurs euh, les membres de l'AVA, euh, madame le euh, euh, mesdames, Messieurs les présidents de club, Monsieur le Président du Comité régional, mes chers athlètes, euh, sportifs, Mesdames, Messieurs, en programme et qualité. Alors je le disais, j'ai été informé un peu tardivement de la tenue de la manifestation et euh, un peu bousculé, euh, j'ai quand même tenu euh, à, à être ici puisque encore à 9h30, j'étais euh, au monument aux morts à côté donc, euh, de, du préfet pour un dépôt de gerbe puisqu'on est le 19 mars, c'est bien ça. Voilà, trois jours après un jour qui m'est cher. Donc j'ai vraiment tenu à représenter ici le président de la collectivité territoriale de Martinique et les membres de la commission sport puisque je préside cette commission et je suis heureuse de me trouver à côté de ma collègue de la collectivité mais qui représente j'ai envie de dire l'aspect handicap puisqu'elle est donc à la MPH. Voilà. Euh, alors, je tiens particulièrement à, à rassurer les athlètes et leurs encadrements sur la volonté du président de euh, de soutenir le mouvement sportif globalement et sans distinction par un accompagnement en direction de l'athlète, mais aussi euh, sur les structures et installations nécessaires à la pratique de leur sport et bien évidemment le matériel spécifique quand il le faut. Quand on parle d'accompagnement, on, on pense d'abord à l'aspect financier, c'est vrai, c'est le néant de la guerre mais dans le cas des sportifs en situation de handicap il faut porter un regard, euh, je vais me répéter, vraiment particulier sur les besoins spécifiques de ces femmes, il y en a, et de ces hommes qui n'ont certes pas choisi euh, d'être dans cette situation. Euh, on a tous entendu accident, euh, peut-être qu'il y en a qui sont des handicapés, il n'y en a pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que nous avons donc un certain nombre de, de jeunes, de moins jeunes aussi qui sont dans cette situation. Et ceux qui ont choisi le sport, je crois que ça leur permettre effectivement de sortir de cet état de, de détresse qu'on aurait pu connaître chez eux. Mais il y en a qui sont dans cet état justement. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire l'exemple, comme vous dites, l'exemple pour les jeunes, mais aussi pour les autres, les moins jeunes. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un moral nouveau fixe de temps en temps. Alors c'est pour ça que euh, de, dès notre arrivée, puisque le, moi je suis là depuis, euh, depuis 8 mois à la collectivité, euh, c'est vrai qu'on m'a appelé la députée, mais je suis ici pour ma qualité d'élu de, de la collectivité territoriale. de martinique, c'est un choix que j'ai fait justement pour garder vraiment, euh, euh, euh, je veux dire garder l'âme mais ce n'est pas tout à fait l'âme, mais garder le contact avec la population martiniquaise, parce qu'on a besoin qu'on a été élu. Je suis depuis euh, 39 ans et, et j'avais envie, en sortant d'une porte, d'entrer par une autre. Vous auriez compris. Alors, euh, je disais que dès notre arrivée, nous avons voulu orienter les, les sportifs, mais aussi vers les accompagnateurs bénévoles très souvent, mais combien indispensables pour la réussite et l'épanouissement de ceux qui les accompagnent. Donc, vous savez pertinemment, à côté d'un athlète, à côté d'un sportif, il y a le parent, il y a l'entraîneur, il y a celui qui accompagne. Quand il parle, il ne il peut pas partir seul. Donc, on est, on est vraiment euh, préoccupés par cela et je crois qu'avec l'équipe du sport, de la collectivité, on réfléchit. Mais en fait, on a déjà passé le cap de la réflexion, à savoir venir en aide aux, aux bénévoles, venir en aide aux accompagnateurs de façon à ce que le sportif ne se, ne se sente pas trop seul. Alors chacun le sait que depuis de très longues années, les différentes collectivités, que ce soit la, le département que j'ai géré pendant quelques années, la région et maintenant la collectivité territoriale, nous portons annuellement donc une contribution au Ligue, au comité, afin de leur permettre de mener à bien les politiques sportives définies en début, en début de saison, dès lors que les projets sont présentés à d'autres directions du sport. Notre budget sport a été voté et nous espérons répondre à, vraiment à tout le monde à hauteur de, de, des ambitions. Euh, dans votre invitation, euh, Madame la Présidente, vous avez présenté les athlètes comme des ambassadeurs des Jeux Olympiques à venir. J'ai beaucoup aimé ce mot parce que on est en train de l'utiliser dans notre cellule sport à la collectivité. C'est l'expression idéale qui définit la mission de tout sportif et nous l'avons emprunté pour mener à bien un projet qui nous tient à cœur et que nous sommes en train d'écrire, à savoir remettre en scène nos anciens grands sportifs qu'ils soient euh, handicapés ou pas euh, qui sont trop souvent oubliés mais vraiment, euh, on a l'impression que ceux qui ont représenté euh, leur territoire euh, n'ont plus au sommet une fois qu'ils ont arrêté le sport, on n'entend plus parler d'eux et donc euh, bon, sport fini, nous finis épisode, c'est pas comme ça donc, euh, dès lors qu'ils ont arrêté la pratique de leur discipline, je le disais, euh, nous allons faire en sorte, nous allons faire de les ambassadeurs. C'est pour ça que je faisais le lien avec nos ambassadeurs. Donc, le mot ambassadeur. Donc, les ambassadeurs de notre territoire, dans quelques pays ou quelques régions qu ils, qu ils, où ils se trouvent. Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment euh, réfléchir à une, à une méthode, de, donc, euh, je ne vais pas dire recrutement, hein, de contact avec les sportifs, de, éventuellement de leur attribuer une bourse pour qu'ils soient donc les représentants de, de la collectivité, pas seulement de la collectivité de la Martinique, alors pas seulement au niveau sportif, mais dans euh, tout événement qui pourrait se faire sur le territoire ou ailleurs. Donc, c'est ces différentes missions que nous allons donc euh, à, euh, donner à, à ces sportifs. Bon, je pense qu'ils vont, ils vont répondre. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire ce matin, mais je veux vraiment vous dire à quel point je suis fier. Je suis fier d'être ici, même si j'ai dû courir un petit peu pour... Euh, euh, je vais pas le trouver parce que vous avez fait la fête et puis moi, vous arrivez juste pour le sacré cœur de barata, mais c'est pas grave. Et, et, et pourtant, je reconnais bien euh, le, euh, les paris. Alors, c'est vrai que sans vouloir le répéter, je vais vous exprimer ma fierté, je l'ai dit, d'être à vos côtés ce matin et vous assurer de l'amitié et de l'admiration de notre président Leccemi. Alors, je vous souhaite pleine réussite. Longue route dans la, dans la démarche sportive que vous avez entreprise, mais aussi dans votre quotidien fait de haut et de bas. Je vous remercie. Merci infiniment, à Madame Manin, et bien sûr Élu <rire> donc de la Collectivité Territoriale de Martinique. Merci. Et évidemment, cette team 2022 elle se compose effectivement de sportifs, de partenaires, et que serait une équipe sans entraînement. Et pour cela, nous allons accueillir donc les présidents de clubs. Nous allons commencer par M. Marnet Miguel, notre maître d'armes de l'Iglon du Lamentin. Bonjour à tous. plaisir que les clans du apothèse s'associent avec cette dynamique qui est proposée par le jardinier et l'AVA pour essayer d'aller encore plus haut plus vite. Merci à tous et je vois que tout à l'heure. j'ai été dit il n'y a pas grand chose à rajouter. Messieurs les sportifs, vous avez compris que vous-même vous avez choisi de donner du travail. Alors, Merci. Merci infiniment. Donc maintenant, nous allons accueillir Stéphane Ponchateau, président du club Les Samouraïs de Judo. Merci. le long de la route de Fatih-Franouillage pour suivre cette question. Donc, euh, euh, je crois être... En gros, j'ai vu euh, Nicolas arriver à euh, en fait, euh, notre club et euh, il s'est proposé de faire euh, un test. À partir du moment où il est monté sur le tapis, il a fait ce test, moi j'ai réalisé que euh, nous tenions une pépite. Je dis ça parce que lorsqu'on est sportif, euh, et même lorsqu'on représente des associations comme ça, euh, et qu'il y a plusieurs euh, plusieurs jeux autour de nous et que voilà on se retrouve avec un, un homme sur le tapis qui a des qualités euh, techniques même euh, pure comme ça c'est assez plutôt impressionnant donc euh, voilà ce que je peux vous dire déjà quand il est arrivé euh, et, et la première impression qu'il nous a faite ensuite euh, il nous a parlé de son projet euh, Lorsqu'il nous a parlé de son projet, nous avons été tout en valide. En fait, nous euh, allons le suivre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je regarde les couleurs aujourd'hui sur le tapis, euh, entre le moment où il est arrivé et maintenant, euh, il y a une grosse évolution. C'est assez impressionnant. Il a des capacités euh, de se repérer dans l'espace, malgré le fait qu'il souffre de cette situation. donc qu'il a, a présenté. Euh, C'est, encore une fois, admirable. Donc, euh, moi, il y a trois mots qui me viennent Le Judo. C'est une honneur martiale très codifiée. Euh, il y a trois mots, respect, honneur et humilité. Cet homme de 31 ans demande à ce que nous soyons un peuple, nous les judoka, par rapport à son engagement. En plus il a, il a un projet, c'est son projet, c'est son projet de participer au jeu paralympique. Moi je veux dire aujourd'hui que tant qu'il aura besoin de nids, on sera à côté de lui. On va le suivre, tant qu'il aura besoin de nids. Alors je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe. Hein. Euh, moi je ne fais que représenter en tout cas l'association. Euh, il y a Gilles Guillaume qui l'entraîne plusieurs fois par semaine. Euh, les choses vont euh, encore évoluer. Voilà, il, y sur, euh, il y a bien sûr toute son équipe, il y a euh, son, son, son kinésithérapeute, il y a bien sûr sainte qui, qui euh, s'occupe de tout ça, avec qui je suis en contact. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que euh, déjà là, euh, pour, euh, pour information le projet pour euh, le mois de juin, c'est que le 18 juin que Nicolas puisse participer à un championnat en e-sport qui va se dérouler à l'Institut National du Judo. Euh, à la Porte de Châtillon. Donc ça, c'est une première chose. Et les choses iront, petit à petit, elles vont évoluer. Donc, euh, il y a deux ans, et euh, je crois que lorsque je vois déjà comment il évolue en quelques semaines, euh, deux ans, ça va être super. Voilà ce que je peux vous dire. Merci infiniment, M. Bonchâteau. Donc maintenant, nous allons euh, accueillir M. eddy Harrison le président du club Madibna Bankers, nous rejoindra euh, un peu plus tard dans la journée, mais il est représenté aujourd'hui par M. Euh, Patrick Pomonel. Bonjour. Oui. Merci. <coughs> Merci. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yannis. bonjour aux consupportés. En tout cas, bon, M. Marie va nous rejoindre à quelques instants. je suis le vice-président et je reviens de l'association. On est déjà très heureux d'être parmi cette communauté de sportifs toutes ces personnes qui œuvrent pour mm -hmm. le bien du sport et notamment pour accompagner euh, ces jeunes. Et euh, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, donc, déjà euh, tout ce qui se passe là, c'est quelque chose d'émotion, de d'espoir et d'ambition. Et ça fait écho aux paroles de Bret qui nous a accompagnés tout à l'heure là, quand il parlait de plaisir, quand il parlait d'amour, quand il parlait d'identité renvoie à ce qui se passe dans le monde. Et c'est une manifestation qui est pleine de, de, de, de symboles. Voilà. Euh... Pour, pour dire quelques mots de Yannis Sidouli, euh, je vous permets de dire que Yannis tous avoir participé à une compétition sur trois jours. Trois jours d'efforts intenses. Il reconnaît la compétition. Et voilà ce qu'il nous disait. Belle épreuve, c'était au bout de la troisième étape de la cour. Difficile, mais je suis là. remisez par moi. Très motivé pour la suite et pour remettre les coups que j'ai mis. Et il je de ça parce qu'on avait écrit quelques menus par bah, ceux qui sont venus en ce moment. Il pensait déjà encore sa revanche, tellement que sa détermination est sur le pouvoir je suis très motivé pour la suite et pour remettre l'équipe que j'ai pris. Je dois encore travailler le physique avec le VTT, améliorer le réglage de ma prothèse après entrer sur la route avec une nouvelle prothèse. Voilà toute la détermination de Yannis à reprendre et à rattraper le retard et à retrouver le niveau de la Donc, Donc, Mathilina, avec les collègues, bien évidemment, pour le soutien, il est dans tout le monde, à la tous les entraînements, le mercredi, le, le samedi, le dimanche. Et puis tout euh, l'accompagnement euh, technique qu'il peut bénéficier au sein de l'autre. Donc euh, avec lui, nous sommes prêts pour relever le défi, nous sommes prêts à l'accompagner pour qu'il puisse aller beaucoup plus loin et pour qu'il puisse dans cette team briller individuellement mais aussi collectivement de manière à ce qu'il puisse avoir des résultats. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vais tout simplement terminer par féliciter l'association pour le travail de fond en fait, l'assistance et le soutien qu'il a apporté. Et bien évidemment, je ne pouvais pas conclure sans vous inviter, vous, et sur les les vifs, à vous engager à fond, à vous, vous adresser mes encouragements, les encouragements du de matinée d'Abaïkœ de pour que cette aventure de 2024 soit la plus réussieuse. Voilà ce que j'avais à dire au Merci, monsieur Pomonel. Nous allons accueillir maintenant le docteur en physiologie de l'exercice, le docteur Enette Liéville. Merci. Donc je me présente, donc, Liéville docteur en physiologie de l'exercice. Et je tiens tout d'abord à remercier le cabinet d'Artica Boulogne-Arting ainsi que son pour personnellement. De m'avoir invité euh, à vous parler un petit peu de mes activités avec euh, la team aujourd'hui, puisque j'interviens euh, au sein service d'exploration fonctionnelle à Ménard, au CHU, où je réalise euh, des tests d'efforts pour euh, les sportifs. Donc, pour raconter euh, un petit peu de mon histoire, euh, un petit peu avec euh, Sandro puis la team, donc, la jeunesse, est au mois d'avril 2021, le CHU a créé une plage d'épreuves d'efforts dédiée véritablement sportifs et sportifs de haut niveau qui veulent se tester et développer leur capacité physique, mais également avoir des conseils pour améliorer leur, leur entraînement. Et j'ai été contacté par son Sandro euh, en me disant voilà j'ai des athlètes euh, de sport qui ont un projet euh, de faire de la compétition, de la performance et, et ce qui serait intéressant qu'ils euh, intègrent bien sûr ces cages d'épreuves d'effort hein, dédiées aux sportifs. Donc j'en ai tout de suite parlé à, à mon responsable, le professeur Neuvier, il a dit Banco, euh, on y va, il n'y a pas de problème, on peut les accueillir et euh, on les évaluera, donc c'est vraiment mieux. Donc depuis, on a effectivement pu évaluer quelques, quelques athlètes de la team, notamment euh, M. Nicolas Virgule, M. G. Wall, M. Johanna marie et on espère d'ici bientôt euh, continuer nos évaluations avec ensemble les athlètes de la team et euh, pouvoir leur apporter euh, des conseils pratiques. Donc au final ces tests d'effort consistent bien sûr à regarder sur le plan cardio-respiratoire, s'il si n'y a pas de pathologie et de contre-indication à la pratique du sport de haut niveau, donc ce qui n'a pas été le cas chez les athlètes déjà évalués. Et puis il y a une autre partie, l'aspect performance, qui vise à évaluer les athlètes au niveau de leur conditions physiques par l'analyse de la consommation maximale d'oxygène. Donc voilà, le, il y a ici prise en partie donc ils sont équipés de, de masques et pour euh, ceux qui peuvent euh, soit marcher ou faire du vélo sont invités à faire un effort maximal où je vais analyser leur performance à l'effort et grâce à ces éléments recueillis je vais leur donner des, des conseils pratiques qui pourront également transmettre à leur coach pour mieux leur accompagner, les accompagner dans leur, démarche, dans leur démarche de performance. Donc euh, là encore on fait des évaluations de l'épidance de donc voir le poids pour elle, les athlètes, voir au euh, niveau de la matière de masse, de la matière musculaire, de, de la masse hydrique, voir à quel niveau ils sont dans leur préparation physique, parce qu'on sait que tout ça, tous ces petits détails qui, que chez Madame, qui sont chez Madame tout le monde des, euh, des futilités, ben chez les athlètes, et même les athlètes dans des sports, ce sont des critères de performance, notamment le poids. Et puis donc, à travers cela, donc, des évaluations également de la force musculaire des membres inférieurs, et puis des, des, des conseils sur le, le niveau d'endurance cardiovasculaire qu'ils doivent avoir lors de la séance d'entraînement. Tout ça fait que l'athlète ressort euh, de l'exploration fonctionnelle avec un bilan complet qui leur permet sein de, de leur club d'améliorer leur performance et d'aller vers leur haut niveau, puisque c'est également notre objectif au du service, permettre à tous les sportifs qui ont les objectifs de l'hémicycle de les atteindre par des, euh, par des euh, conseils et des évaluations de qualité. Donc voilà, donc euh, aujourd'hui ma présence est un début, et puis j'espère que notre collaboration avec la team team continuera, continuera à évoluer dans le sens euh, positif et également de la qualité, jusqu'au JO 2024, où je me ferai un plaisir de les évaluer, de les conseiller, et bien sûr, en, en collaboration avec euh, les, euh, les associations sportives et les, et les clubs, leur permettre d'atteindre leur objectif au JO, et je serai le premier, premier supporter. Je serai par Et maintenant, Merci. nous allons accueillir euh, Axel François-Auguin, kinésithérapeute. Merci. J'ai appris un astro que je laissé petit <rire> Donc, euh, oui. Axel François-Auguin, je suis euh, ma soeur kinésithérapeute au centre hospitalier de l'Encarion. Donc ça, c'est pour mon métier principal. Et euh, donc je suis kiné depuis plus de 10 ans et euh, j'ai toujours accompagné des sportifs en dispo. J'étais passionnée euh, plongée dans l'école de kiné à Bordeaux. Et euh, donc euh, effectivement j'ai rencontré Sandro il y a un certain nombre et nous avons travaillé ensemble, notamment à travers une association que nous avons l'Hôpital, qui est l'association Frégate. Euh, voilà, très très court, et c'est.. Euh, de manière assez spontanée, que j'ai accepté euh, d'être de, de, de, un des représentants kinés de la team, sachant qu'en plus, finalement, je me suis rendu compte que je connaissais euh, tous les sportifs euh, qui, se sont, euh, qui sont dans l'invention. Et euh, donc voilà, donc, moi je serais dans la partie euh, médicale, euh, les petits bobos, euh, améliorer la performance. Euh, voilà éviter justement tous les petits dégâts potentiels qui sont liés à la pathologie respective mais également au sport. Euh, et puis voilà, donc ce sera un grand plaisir que du bonheur de partager le sport avec eux. Voilà. Et maintenant nous allons accueillir Madame Doré cathy de la Dragess. Merci. créatrice. J'ai beaucoup entendu, j'espère qu'on y arrivera. Alors je vous propose un exercice de 10 secondes, On se lève tous, puisqu'on pose aujourd'hui les pierres d'une nouvelle aventure. Pour bon, ceux qui peuvent se lever, on se lève. Et je vais vous demander à tous, ici, tous ceux qui sont en première ligne sur le projet, et puis ceux qui sont en rapport, qui sont arrivés en seconde ligne, d'imaginer que vous avez là, ici, ce petit cercle avec ses sept sportifs, des jeunes qui sont au GIO de Paris, qui sont pour certains sélectionnés et qui pour d'autres sont médaillés. Je vais vous juste vous demander de l'imaginer. Et vous, les sportifs Je vais vous demander de choisir ce que vous voulez. Est-ce que c'est la sélection ou la médaille Et si c'est une médaille, laquelle et On va applaudir pendant 10 à 15 secondes parce qu'on va célébrer ces résultats qu'ils ont obtenus. Merci beaucoup. Alors, je vous asseoir, je vous remercie. D'abord, je félicite un projet qui est ambitieux avec le cabinet Sandro, un projet parle toujours, Au départ, Sandro, je lui ai demandé en fait tout à l'heure par sincérité avec vous, je lui ai dit, j'ai vu le reportage sur Facebook, le premier que j'ai vu avec toi et le cabinet, et je me suis dit, tout ça, sort. il y a un cabinet cadre, qui lance le projet de performance, et Sandro m'a expliqué ce matin en venant. Alors pour ça, je vous félicite tous les deux, parce que sans vous, rien ne serait aujourd'hui. Et je vais féliciter maintenant ceux qui sont en deuxième ligne, car même avec des gens extrêmement convaincus, rien ne peut être réalisé sans une dynamique systémique. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il faut que chacun, nous puissions mener ce projet dans la synergie, dans la complétude, dans la complémentarité. C'est comme ça qu'on y arrivera. Alors, puisque moi, j'avais fais tout en pleine conscience, Madame Fondé, j'ai noté Fred, peut-être qu'il est parti, et elle, il a prononcé deux phrases qui ont retenti en moi. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Il a dit Pas pays là en ballant. Pas pays là en ballant. Et il a dit une, deux, une deuxième chose briser les oreilles endormies briser les oreilles endormies. Alors, mesdames et messieurs, j'ai aussi entendu parler, c'est quand vous avez fait votre discours, de victimes. Je crois que le travail que vous avez entamé, que vous avez amorcé, et que vont rejoindre toutes ces personnes par les institutions qu'elles représentent, va vous faire passer de victimes à acteurs, emblèmes, ambassadeurs. Exemple pour la société martiniquaise globalement. Bien sûr que vous serez des locomotives pour les plus jeunes qui se retrouvent confrontés aux problématiques que vous avez traversées, que vous traversez encore. Mais je crois que votre rôle est là bien plus loin que ça. C'est de faire en sorte qu'à travers vous, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a un exemple que je prends souvent avec les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous pensez qu'en 850 penserait que certains seraient sur elle. Non. Pourtant, on y est. Donc, le, le, les limites que nous avons dans la tête sont, des, sont la, ce que j'appelle des vues de l'esprit. Juste des vues de l'esprit. Messieurs et madame, un sophiste en Italie, vous pouvez aller loin parce que vous avez une chose que n'ont pas les autres. Vous croyez en vous Grâce à des personnes qui ont cru en vous. Il y a toujours un tremplin. Il y a toujours un tremplin. Vous l'avez eu. Le plus dur, c'est à vous de le faire. Bien sûr que le cabinet se démène. Bien sûr que les institutions vont se démener. Le plus dur maintenant, mais je n'ai aucun doute sur vous. Je vous regarde dans les yeux, parce qu'on ne peut toucher. ne peut plus se toucher. Je vous regarde dans les yeux. Le plus dur, c'est à vous de le faire. Et vous avez la capacité de le faire. Alors allez-y, foncez. En ma qualité de référente de dragesse, je peux vous assurer, j'ai envoyé un message à mon directeur ce matin, je lui dis, je crois que tu un projet inédit et ambitieux en un petit, comme jamais, jamais vu. Et je le crois sincèrement. La dernière chose, parce que je pourrais parler pendant des heures, c'est qu'on en parle très peu. Patrick a, il a esquissé, et puis il a dit, bon, on ne peut pas dire ça, je connais bien Patrick. Tu as parlé de symboles. C'est rare qu'une administration parle de ce dont je vais parler, sauf que je vais en parler. Parce que je l'ai ressenti dès lors que j'ai passé le portail. Ce qui nous mène loin, ce qui nous mène très loin, c'est l'amour. Je pense que pour qu'un cabinet d'avocats se lance dans ça, c'est qu'il y a bien plus de choses que l'administratif, la philanthropie. Non, il y a bien plus que ça. Et très sincèrement, vous voyez ma voix trembler un petit peu, c'est parce que je pense. Je pense qu'on tient à un projet qui parle d'abord de la volonté d'hommes et de femmes qui aiment l'autre, quelle que soit sa singularité. Je parle bien de singularité. Je ne parle pas de défaillance, je ne parle pas de différence, je ne parle pas de défaut, je ne parle pas de qualité. Je parle de singularité. Et j'ai envie de vous dire que... J'espère que vous aussi, le cabinet hunting, vous serez un précurseur et que vous serez une locomotive pour la Martinique tout entière, quel que soit le statut. On va en reparler parce que, je l'ai dit à Sandro, on va en reparler, il y a une vraie synergie qui se met en Martinique dans le travail Ensemble Ensemble. Donc félicitations à tous. J'ai bien vu vos Ah à tous, je l'aurai déjà vu autant. Cédric, depuis tout à l'heure, tu vois je plonge dans tes yeux, parce qu'on a beaucoup parlé avec Patrick, Messieurs, je crois en chacun de vous, chacun de vous.